Concertation politique et déchirement de l'opposition, voilà ce qui revient sur toutes les lèvres à Libreville. Pour de nombreux compatriotes, ces assises sont une mascarade et du déjà-vu. Rien de concret n'en découlera. Je ne fais pas confiance aux bandits. Parce que nous avons 50 ans de PDG, il n'y a rien de concret. Et le peuple gabonais souffre. Voilà. Donc je ne fais confiance à personne. Ni l'opposition, as... ni la majorité. Opposition parce que dans l'opposition même, il y a aussi des bandits. Ils vont prendre l'argent au PDG pour venir dire qu'ils sont opposants. Mais enfin Où est-ce C'est -ce comme ça qu'on a toujours... Pour être élu, bon, Pour être élu, ils vont donner de l'argent aux gens en cachette. Ça, c'est quelque chose, ça Mais alors, ça, c'est quoi Hein C'est ça, diriger le pays. Et il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, les Gabonais ne... Quoi Mais... mais la situation économique, nous, on ne dit même rien là-dedans. Nous-mêmes, nous sommes pauvres et les gens venus d'ailleurs sont riches. Qu'est-ce que ça veut dire Je regrette simplement euh, euh, l'absence d'un certain nombre euh, d'acteurs, euh, oui, euh, tels que Jean Ping, euh, tels que Baron Chambrier, qui auraient pu apporter de, euh, une posture assez importante parce que le Gabon doit avancer. Le Gabon ne doit pas rester fugé à, à un certain nombre d'idées. On se combat c'est un combat d'idées. C'est un combat de personne. Donc il fallait échanger. Il fallait changer. Je pense que c'est mon petit regret dans ces assises-là. On aurait vu un Gabon nouveau, un Gabon euh, machin. Mais je crois qu'avec la majorité des acteurs politiques contre le déplacement, quelque chose de positif va vraiment sortir de là. Alors que certains n'y croient plus, d'autres espèrent et croient en la volonté des acteurs politiques gabonais de se parler pour l'amélioration des conditions d'existence des enfants de ce pays. Il n'y a pas de concret dans les actes on est c'est sur les autorités, on se soumet à l'autorité. Donc on se soumet simplement de voir meilleur, d'avoir meilleur. Comme quoi On va encore faire comment Comme on va encore faire comment On espère avoir le meilleur. Mais je pense que le président de la République a, a, a, a plus ou moins pensé à quelque chose de, de nécessaire parce qu'au vu de l'approche des élections qui, qui, qui sont en train de venir, il était nécessaire que la classe politique se retrouve et qu'il discute euh, d'un certain nombre de choses. Et je tiens à féliciter le président pour l'engagement euh, de prendre cette résolution de 5 ans le, le mandat du président, 5 ans le mandat des députés. C'est une grosse avance, avancée pour la démocratie gabonaise. Et, et, et je pense que ces assises. Et qui sont, sont venus au point où il fallait. Entre ceux qui croient et ceux qui n'y croient plus, il existe de plus en plus. Ceux qui, pour eux, la politique n'existe pas et n'a pas lieu d'être. Pourquoi? On à chaque fois, toujours dit euh, on va, on va faire ça, on va faire ci. Ça n'a jamais marché. On n'a pas fait plus. On fait ça juste pour faire plaisir aux nos oreilles, c'est tout quoi. Rappelons que les travaux de la concertation qui ont démarré le lundi sont prévus s'achever le 23 février prochain. Il est à préciser que certains poids lourds de l'opposition quittent la table de ces assises.